Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui, je vous emmène faire une balade dans la jungle. Nous allons découvrir Tan Ruya Waterfall. Vous vous demandez quoi faire pendant vos vacances à Koh Samui. Vous vous demandez quoi faire avec vos vacances en famille, avec les enfants. C'est parti Je suis Emma, je propose Ben Sawadi Villa à la location. Profitez d'une expérience locale de plus de 5 ans. Que faire à Koh Samui pendant vos vacances Que faire à Koh Samui avec des enfants Voici une activité incontournable pendant vos vacances à Koh Samui. La route pour accéder jusqu'à la cascade est relativement facile, il y a un passage qui est un petit peu plus abrupt. Vous trouverez la géolocalisation pour arriver jusqu'à cette petite cascade et au Tree Bridge Coffee dans le descriptif de la vidéo. Si vous venez en scooter ou en taxi, le stationnement se fait ici. Il est gratuit, ensuite avancez-vous tout simplement par cette petite passerelle. L'endroit est bien entretenu et offre des vues panoramiques intéressantes. Avant d'arriver à la cascade, on tombe sur le Tree Bridge Coffee. Longez le Tree Bridge Coffee, vous traversez la jungle sur environ 500 mètres. La balade à travers la jungle dure environ 10 minutes, elle est tout à fait facile. On peut faire ça en famille. On traverse la jungle et on arrive à ce point de vue au-dessus de la baie de Menam, face à l'île de Kopengan. aujourd'hui le ciel est tellement clair que là-bas au loin, on voit même l'île de Kotao. Alors ce n'est pas celle que vous voyez en premier plan ici, mais bien l'ombre qui est derrière. Faites attention où vous marchez parce qu'il y a des racines d'arbres qui sortent. Ensuite, vous commencerez à voir la petite cascade Tanria Waterfall. Une fois que vous êtes garé, l'accès à la cascade est quand même assez facile, y compris si vous êtes en famille avec des enfants. Pour les aventuriers, essayez d'enjamber un petit peu et de monter sur les rochers. Vous allez atteindre une petite plateforme qui forme un bassin. Donc, Suivant la période, vous aurez de l'eau soit jusqu'au mollets, soit jusqu'aux cuisses. Ça forme comme une petite piscine et on peut venir se baigner. Comme mon ami Andy ici. Après la balade pour voir la cascade, je vous recommande de vous arrêter au Tree Bridge Coffee. Comme son nom l'indique, c'est un bar qui est installé en haut d'un arbre. On y accède grâce à cette petite passerelle. La terrasse est implantée à environ 20 mètres du sol et permet une vue panoramique sur la baie de Ménam. On est à travers la jungle et on a une vue vraiment magnifique. Voici la terrasse. Elle est aménagée en haut d'un arbre à environ 20 mètres d'altitude. Et ici on accède à une vue panoramique imprenable Si vous êtes un peu aventurier, pourquoi pas tenter l'aventure avec la zipline. Vous savez, c'est un parc à acrobranche au-dessus de la jungle. Je vous garantis des frissons et des vues panoramiques impressionnantes. Un peu d'adrénaline possible à travers ce parc à acrobranche au-dessus de la jungle. Si vous avez aimé vidéo cette découverte de la cascade Tan Waterfall à Koh Samui. Je vous remercie pour vos likes. Ce sont des encouragements vraiment précieux. J'attends également vos commentaires. Dites-moi, êtes-vous déjà allé voir cette petite cascade Dites-moi si vous avez aimé cette petite balade dans la jeune ici à Koh Samui. A bientôt Bye. Je suis Emma, je propose Ben Sawadi Villa à la location. Louer ma villa, c'est aussi profiter d'une expérience locale de plus de 5 ans. N'hésitez pas, j'ai testé beaucoup d'excursions, je connais bien l'île. 5 months at Ban Sawadee Villa. Ban Sawadee was the perfect for our family because each child could have a separate room and even bathroom. Location is perfect, very quiet and the uh, beach is nearby and um, here is small shop to buy the small things uh, and uh, everything is reachable from here i think this is one of the most beautiful beaches around the island yeah for sure really, yeah very good restaurants here at the yes. Bampo beach you can take a uh, good coffee or you can take uh, good food And uh, basically there are local restaurants, It means that you enjoy the local cousin. cousin. And um, yeah, it's it's really nice place. <laughs> I think it's a very very good place where to stay and have a great holidays.